Ta véritable beauté Laisse-toi renouveler Être pour finir Par le potier Nyanga, Nyanga, Nyanga, Nyanga. Merveilleuse créature l'œuvre de ses mains Moi je suis Nyanga Nyanga, Nyanga, Nyanga La brunette de ses yeux We just La femme a son, a son image Le péché l'a détruite On a fait une épave Seul Jésus-Christ lui rend son éclat Tu, tu, tu brilles comme un soleil Pour yeah, les yeux tu y merveilles. Si tu donnes tout ton cœur à Jésus, tu, tu recevras son amour. Et la beauté. est le rabot qui est trompeux. Si sa parole transforme ton cœur. N'oublie pas l'essentiel to fade up. Please go wake up. Hold on. Give him your soul. Give him your heart. Be to make if you confident. But the Holy Spirit gives you guidance. Turn on your faith. Turn off your pride. Open your eyes. Silence your mind. Rise inside. wrap the kingdom. We